bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour une séance de renforcement musculaire je vais vous présenter un type de séance de renforcement musculaire qui est sur le principe de tabata alors le tabata c'est quoi c'est 20 secondes d'effort 10 secondes de récup donc là le principe de la séance ça va être une demi heure environ d'échauffement si vous avez un peu moins de temps que ce que vous pouvez et bien vous pouvez réduire un petit peu ce temps d'échauffement mais c'est important quand même d'avoir une période d'activité parce que je vous rappelle que courir quand même c'est important quand on veut s'entraîner en trail donc ayez quand même cette période de, de, de course à pied au début de l'exercice ensuite il va y avoir trois exercices donc le premier je vais vous le présenter le deuxième bah, je vais vous le présenter aussi et le troisième bah, je vais le vous le présenter aussi mais d'abord échauffement <musique> Ok, l'échauffement est maintenant terminé Donc on va passer au premier exercice Le premier exercice c'est tout simple C'est des flexions Extension, extension ça veut dire qu'on finit sur la pointe des pieds, jambes tendues, et donc on va faire ce mouvement-là pendant 20 secondes, ce qui fait à environ 4, 15 répétitions si vous êtes vraiment vraiment en dessous faut arrêter, ça veut dire que vous allez commencer à faire le mouvement de façon moins efficace et vous risquez de faire un mouvement qui sera mal fait et donc vous blesser. donc voilà vous faites ce mouvement là pendant 20 secondes une fois que vous avez fini ces 20 secondes, c'est 10 secondes de, re, de repos et on refait cet exercice là 8 fois, c'est un chiffre que je vous conseille pour commencer c'est voilà, un chiffre que, vous, que vous, normalement vous allez pouvoir tenir, donc on tient cet exercice 8 fois donc ça fait 20 secondes 10 secondes 20 secondes 10 secondes 20 secondes 10 secondes 8 fois ce qui veut dire que vous faites cet exercice pendant 4 minutes et derrière il y aura une minute de récupération voilà et donc ensuite c'est une fois cette minute de récupération la faite on passe à l'exercice suivant je vous montre l'exercice c'est le suivant Ok, donc maintenant c'est terminé, vous avez fait vos 8 fois, récupérez une minute et donc on va pouvoir passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant c'est quoi bah, Tout simplement vous allez trouver une marche ou euh, quelque chose d'assez haut qui vous permettent d'avoir votre genou à 90 degrés voilà donc euh, si vous trouvez une marche, n'importe quoi, un élément, un banc euh, quelque chose, qui, euh, un tronc, bah, vous voyez je vais faire avec euh, des troncs d'arbre ça le fait donc euh, vous faites euh, un mouvement de step, c'est à dire que vous alternez jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche sur l'objet le, sur le, sur le, que vous aurez trouvé, si c'est un banc, bah, voilà, vous alternez les jambes sur, sur le banc voilà, donc je vais vous montrer cette, cet exercice, mais c'est comme avant. Vous allez faire cet exercice pendant 20 secondes, avec 10 secondes de récupération, et ça, 8 fois, donc pareil, pendant 4 minutes, avec derrière, 1 minute de récupération avant de passer à l'exercice suivant. De toute façon, je vous mettrai dans la description un PDF qui vous résumera cette séance, que vous pouvez relire euh, voilà, autant de fois que vous voulez, et donc vous pourrez le télécharger comme vous avez envie, et voilà, vous aurez cette séance-là. Allez, je vous montre ça Comme pour l'exercice précédent, c'est important de conserver le regard au loin. Ça va vous permettre d'avoir le dos et le buste bien droit, ce qui va vous permettre d'éviter de vous faire mal. Et un truc en plus par rapport à l'exercice précédent, c'est qu'il va falloir essayer de s'atterrir quand on atterrit au sol le plus, de la façon la plus amortie possible. C'est un truc qui peut vous donner une astuce, c'est que vous vous dites, est-ce que je fais beaucoup de bruit ou pas Si vous ne faites vraiment pas de bruit quand vous atterrissez, eh ben ça veut dire que vous amortissez de façon naturelle donc cet exercice ne sera pas traumatisant pour vos articulations et notamment vos genoux, votre cheville, etc. Donc voilà, c'était le deuxième exercice maintenant on va passer au troisième exercice qui est là le lever de genoux sur une marche haute avec un tap vers la, sur la jambe opposée ça fait un nom un petit peu long, mais je vais vous montrer tout ça, ça c'est vraiment très, très simple. Donc là, vous utiliserez la même marche ou la même, le même banc que vous avez utilisé précédemment sur l'autre exercices. Et donc, vous allez mettre un seul pied sur cette marche-là, lever le genou et clapper avec la main opposée. Ok, donc du coup, pareil, même, même système qu'avant, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, et ça 8 fois, et vous alternez chaque jambe à chaque fois. Euh, une fois que vous avez fait ça, les 8 fois, vous récupérez une minute Et donc là après c'est parti pour une séance de 10 10 minutes environ de footing Très léger pour récupérer, qu'on appelle souvent retour au calme Bon, il y a des études qui disent que ce retour au calme n'est pas ultra nécessaire Donc si vous avez un temps réduit pour faire votre séance Vous pouvez aussi renier un petit peu sur ce temps Moi j'aime bien faire au moins 5 minutes de footing derrière Je trouve que ça détend un petit peu, j'aime bien ce temps là, je l'utilise Ok, donc du coup on va partir sur le mouvement, je vais vous le montrer C'est parti Donc comme je vous le disais, on met un pied sur l'élément haut que vous avez trouvé Et on va lever l'autre genou opposé et taper avec la main Donc pareil, le regard est au loin, ça permet de garder l'équilibre Les trois exercices sont terminés, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des exercices. Si vous voulez corser la difficulté, bah vous pouvez augmenter hein, le nombre de répétitions. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 8, vous pouvez aller jusqu'à 16, 20 si vous êtes chaud. Mais sachez qu'au bout d'un moment, enfin, voilà, vos muscles vont quand même faire les mouvements de façon moins efficace. Et donc si vous descendez un, un nombre trop bas de répétitions, bah arrêtez et passez à l'exercice d'après voilà ça sert à rien de se flinguer alors le renforcement musculaire pour petit rappel moi je vous recommande vraiment de faire une séance de renforcement musculaire minimum par semaine que ce soit du renforcement musculaire des cuisses etc ou du gainage parce que ça diminue les blessures voilà si vous allez avoir un corps qui va être plus solide et qui va pouvoir encaisser beaucoup plus facilement la charge d'entraînement et également ça va diminuer le coût énergétique ça veut dire que ce que vous allez faire comme effort ce que ça va coûter à vos muscles comme effort durant ben, une, une séance de course à pied et ben ça va être amoindri ça dire que votre corps va consommer moins d'oxygène pour euh, bah, le même effort, donc du coup ça va ça va dire que vous allez avoir de meilleures performances, rien qu'en faisant des séances de renforcement musculaire, alors c'est vrai que souvent on n'aime pas faire ces séances là, parce que c'est souvent euh, bah voilà, on n'aime pas trop aller en salle ou quoi mais vous pouvez trouver tout un tas d'éléments autour de vous, qui peuvent vous aider à faire des séances de renforcement musculaire sans forcément aller en salle, donc je vous invite forcément à le faire, voilà et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé moi, bah, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, si cette vidéo vous a plu, ou si vous avez des commentaires bah mettez les, si vous avez si vous si elle, blop n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien c'était François, bye bye